Notre euh, dernière intervenante euh, dans le cadre de cette euh, session est le docteur Horit Vakmin euh, Yekoutiali de l'Université belge de Negev euh, qui euh, étudie le Maroc contemporain euh, qui est au départ du Proche-Orient de l'Université ben -Gurion. elle est euh, membre de l'Institut Hortog. elle est euh, euh, responsable du Forum Libé-Marave, elle euh, traite du colonialisme, du post-connialisme, euh, de l'histoire euh, du travail, de la période de Vichy et le modernisme au Maroc. Euh, au Maroc. Elle étudie aussi l'histoire moderne des Juifs du Maroc et l'Ost, historiographie pardon euh, de ces euh, juifs et son intervention aujourd'hui euh, va se faire sur le sujet euh, de euh, Vichy au Maroc, épuration et transformations identitaires. C'est euh, pourquoi euh, le nationalisme euh, qui euh, se renforce et euh, c'est pourquoi euh, tout cela a été renforcé dans le contexte colonial et surtout au Maroc. Aujourd'hui, presque 80 euh, ans après ces événements, on s'intéresse de plus en plus à l'histoire du Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut le voir. Et on peut le voir. Euh, dans euh, euh, un graphique euh, qui, alors on ne le, le voit pas pour l'instant, j'ai un graphique un instant oui. Et un de... sur l'historiographie euh, qui montre le nombre de publications sur l'antisémitisme sur la période de la seconde guerre mondiale Voilà, vous pouvez voir ici, euh, par décennie, toutes ces publications, euh, quelques. Euh, J'en parlerai un peu plus à la fin de mon intervention. La Seconde Guerre mondiale. Avec le 1er septembre 1939, après plusieurs mois euh, de euh, guerre, la France euh, a euh, signé l'armistice et le euh, gouvernement euh, a été créé à Vichy sous la direction du Philippe Pétain. Euh, dans, il y avait des zones qui étaient dont ce gouvernement avait un pouvoir sur les euh, territoires non occupés et sur les colonies euh, françaises. On peut voir ici des, des exemples d'historiographie. Il y a ici une version un peu ancienne. Euh, peu après l'armistice, le gouvernement de Vichy a essayé de faire euh, revivre la vraie France, ce qu'elle appelait la vraie France, grâce à une révolution nationale. Euh, le Maroc, faisant partie euh, de l'Empire français, et eh bien, euh, le Maroc a adopté cette révolution nationale sous le pouvoir de Vichy ce qui a eu une influence sur des euh, processus socio-politiques au sein euh, du euh, Maroc. L'objectif déclaré de Vichy a été de transformer la France pourrie de la Troisième République en euh, remplaçant la vieille France comme une maison qui s'effondre, qui est basée euh, sur des base euh, d'égoïsme, de, de communisme, de euh, juiverie, de francs-maçons, etc. En revanche, la révolution nationale créera une nouvelle France, euh, vous la voyez ici à droite, sur les bases fermes de travail de la famille et de la patrie. Je euh, voudrais parler de plusieurs euh, sujets liés à cette révolution nationale euh, et de leur signification un peu plus large. Tout d'abord, le euh, système de l'État. Euh, il y avait un double pouvoir au Maroc. Il y avait euh, le gouverneur général qui représentait le pouvoir français et aussi le euh, gouvernement chérifique euh, dirigé par le sultan les ordres de Vichy qui étaient transmis de France au gouverneur général et étaient ratifiés par des décrets qui étaient signés aussi bien par les autorités françaises que les autorités euh, shérifiques euh, locales, c'est-à-dire que le sultan ou le euh, grand vizir, et euh, tout cela a été publié dans le bulletin officiel. Et euh, le processus depuis la législation à Vichy jusqu'à euh, son application au Maroc prenait plusieurs semaines ou plusieurs mois. Euh, et, euh, il y a euh, certains décrets étaient euh, euh, appliqués euh, strictement, d'autres n'étaient pas du tout appliqués du tout, et cela montre aussi, la, euh, selon les décisions des gouverneurs en général, et tout ça se basait aussi euh, sur la réaction euh, de la population face au régime du Vichy. Le projet essentiel euh, du euh, gouvernement euh, de, de la révolution nationale était de purifier la France d'éléments euh, indésirables qui ont été exclus de la fonction publique et parfois leurs biens ont été saisis. Euh, le professeur titre a déjà mentionné la euh, Légion française des combattants et la SOL, le service d'ordre légionnaire, euh, qui ont obtenu les postes qui avaient été libérés par les Juifs et une partie des biens qui avaient été saisis. Euh, dans, en réalité, la LFC et euh, la SOL sont devenus les euh, bras pour euh, de la nouvelle loi, souvent euh, au grand mécontentement du gouverneur national. Vous voyez le logo de la Légion française des combattants pour rebâtir la France. Ce euh, slogan, euh, aujourd'hui, on pourrait parler de « Make France great again ». Le but de cette épuration était euh, de euh, limoger tous ceux qui étaient considérés comme les causes des maux de la France, ou qui constituaient une menace euh, politique, euh, les juifs, les gaullistes euh, et les francs-maçons. Je vais commencer par les francs-maçons. À la veille de la guerre, il y avait euh, une trentaine de loges franc-maçonniques dans différentes villes du Maroc, les membres étaient surtout des euh, français, euh, avec un nombre de euh, juifs euh, assez euh, nombreux, y compris des membres de la famille du sultan. Le régime de Vichy a publié la première euh, loi contre les francs-maçons, euh, et bien une mois après l'instauration du euh, régime, et euh, d'autres décrets ont été ajoutés en août 1941, comme celle euh, que, ce, ce dahir que vous pouvez voir dans l'image. Euh, cette loi disait qu'il fallait euh, écarter les euh, francs-maçons de euh, tous les, les postes de fonction publique, comme on ne pouvait pas les identifier puisque l'appartenance au franc maçon secr est secret, secr secr était en fait de euh, faire signer aux fonctionnaires une déclaration affirmant qu'ils n'était membres d'aucune société euh, secrète. On voit ici sur une déclaration, une telle déclaration signée par euh, Yvan Martin. Euh, bien sûr, cela a encouragé les dénonciations. Au-delà euh, du limogeage des francs-maçons, euh, leurs biens ont été saisis et transmis aux autorités euh, locales ou euh, à la LFC ou à la SOL, Comme on peut le voir sur cette euh, lettre, euh, voilà, des biens lui ont appartenu au phare de Shaouya. Une autre, un autre groupe qui a été persécuté, euh, eh bien, c'était les membres des organisations de gauche, surtout les communistes, euh, puisque on, on, on définissait la dangerosité des différents individus et on proposait les deux mesures à prendre contre ces gens. Par exemple, ici, sur ce document, vous voyez quatre personnes et il est écrit dans quelle mesure, quelle est leur activité politique et on les classe selon leur dangerosité. Ils peuvent être soit dangereux, soit suspects. En outre, en plus des ordres venus de France, eh bien, euh, il y a eu des euh, euh, commissaires résidents généraux à ajouter euh, la volonté de réduire des gens qui sont inaptes ou euh, qui sont euh, insuffisamment professionnels. Euh, L'occasion était pour rafraîchir les équipes, pour avoir des euh, euh, des gens qui sont fidèles, qui n'appartenaient pas, par exemple, au mouvement national. Et, euh, euh, il est marqué par exemple euh, le garde pénitentiaire Mohamed Ben Abed Al-Kader qui est un travailleur moyen euh, qui euh, a peu de patience a été surpris en 11 juin 1942 alors qu'il portait une boisson alcoolisée. Euh, en France... Euh, euh, on n'aurait jamais pu dimoger euh, quelqu'un parce qu'il ne buvait pas. On aurait euh, peut-être dimogé parce qu'il buvait, euh, parce qu'il ne buvait pas, pas parce qu'il buvait. Mais au Maroc c'était différent parce qu'il fallait avoir la légitimisation de la part de la communauté euh, musulmane locale et aussi euh, le euh, gouvernement français qui se considérait comme protecteur des indigènes. Euh, L'idée était de nettoyer l'espace public pour tous les habitants de la colonie. Le groupe essentiel qui a été persécuté par, par Vichy, c'était les Juifs. Euh, en France, on a, euh, il y a eu la première version du statut des Juifs euh, qui euh, imposait des limites euh, aux Juifs. Et bien, euh, le euh, sultan sid Mohamed, quelques mois plus tard, et bien signe euh, les statuts des Juifs au Maroc. Vous voyez ici euh, le document. Et pour appliquer les, les lois anti-Juives, il y a eu des instructions très claires pour définir qui était juif et ce qui a créé une politique des identités. Par exemple, il y avait certains citoyens français qui étaient arrivés au Maroc pour servir dans l'administration coloniale et qui tout d'un coup ont compris qu'ils étaient considérés comme juifs. Et certains, euh, de, euh, certaines de ces personnes eh euh, s'est élevées contre le fait d'avoir été définie comme juive et voulait être reconnue comme un rien. Vous voyez par exemple cette euh, lettre d'un médecin d'un hôpital psychiatrique à côté de Casablanca affirmant qu'il n'est pas de race juive. Et euh, cette lutte d'identité euh, eh se déroulait dans tous les groupes euh, définis comme problématiques et euh, l'administration a été inondée de euh, lettres de personnes qui réclamait euh, de ne pas être limogé ou d'être repris dans le travail. Une euh, histoire passionnante dans ce contexte est euh, celle de Aled Jubiva, euh, le docteur Génie euh, Delanoé, qui est euh, sur cette photo avec son mari et ses enfants, est arrivé à Mazagan euh, euh, par, euh, parce qu'on lui avait demandé euh, de euh, renforcer le protectorat français. Euh, le docteur Delanoé était né juif et s'était converti au judaïsme en euh, 1941. Et cette année-là, il s'est avéré que euh, selon les décrets anti-juifs, considéré, malgré sa conversion au et on lui a interdit de travailler en tant que médecin. Et juste avant son limogeage, les autorités ont compris qu'il n'y aurait pas le moindre médecin dans la ville. Et donc, on a eu un décret spécial qui lui a permis de continuer à travailler. Une des... Euh, euh un des effets secondaires de euh, cette euh, législation est que certains euh, des euh, gens écartés sont devenus euh, des soutiens de la lutte marocaine pour l'indépendance. Euh, de la Lanouès, euh, à rejoindre un, euh, un groupe communiste, son euh, fils est devenu un des porte-parole du mouvement national marocain. Euh, souvent, euh, des anciens euh, euh, tenants du konomi de sont devenus euh, parmi les c'est plus virulents critiques. Euh, C'était euh, parti euh, en, en août 1941. Il y a eu de nouveaux dahir contre les juifs, euh, à, leur demandant de faire des déclarations de patrimoine, comme vous le voyez à gauche. Euh, cela faisait partie d'un processus qui avait commencé en France, qui s'appelait l'arianisation de la société, dont le but était de saisir les biens juifs et de les, transformer, de les transférer euh, par l'intermédiaire d'administrateurs euh, provisoires en des mains à rien. Et ce processus a commencé au Maroc début de 1942, euh, sous la pression notamment de la LFC. La LFC, euh, il semble, était euh, la principale force euh, derrière l'application des lois euh, anti-juifs au Maroc, comme euh, le professeur Chittite l'a montré, euh, tandis que l'administration a essayé euh, de limiter euh, l'étendue de ces lois. Et euh, vous voyez qu'ici, euh, que euh, euh, le. Le commandement de la LFC en, euh, en Afrique du Nord a été à, à la recherche de euh, personnes pour euh, administrer les biens juifs. Et effectivement une partie des pressions du LFC, eh bien, vous voyez que les gens ont euh, fait acte de candidature et ont envoyé des CV pour être administrateurs des euh, biens juifs. Et la réponse était, euh, voilà, merci beaucoup, mais le processus n'a pas encore euh, commencé. Heureusement, les Américains ont débarqué avant que ce processus ne commence. Un des objectifs de la révolution nationale de Vichy était de guérir l'économie française aussi bien en métropole euh, que euh, dans les territoires euh, d'outre-mer euh, en euh, créant une convention du travail et cela dans un cadre plus, euh, plus euh, large d'une économie dirigée. Et alors comme on le voit dans ce euh, poster... Voilà le, voilà, le voici. L'innovation... Euh, était d'unir toutes les forces économiques euh, qui euh, jusque-là étaient considérées comme opposées. L'employé, le technicien et le directeur dans euh, le cadre de, de corporation, euh, d'un corporatisme euh, qui euh, voulait euh, diriger, voir qu'il n'y a pas euh, d'opposition entre les employés et le directeur, mais que tous constituent une seule chaîne de production. Dans euh, la société coloniale, euh, où on craignait beaucoup le mouvement euh, euh, indépendant euh, marocain, eh bien, euh, il y avait toujours des inspecteurs français au-delà des... contre euh, aux côtés des contre-maîtres musulmans. Euh, les euh, juifs ont été écartés de cette nouvelle ordre, et euh, les, euh, les autorités locales estimaient que les euh, musulmans étaient naturellement anti-juifs, euh, et euh, donc euh, il s'agissait d'accroître la popularité de cette réforme économique parmi euh, la population musulmane. Mais euh, le, la, la réalité a montré que euh, les choses se déroulaient autrement que dans cette analyse, puisque dans le cadre de cette euh, réforme corporatrice, on a, euh, ont été créés plusieurs... Euh, plusieurs organismes, dont euh, l'UCEM, l'Union coopérative marocaine, qui était dirigée par des hommes d'affaires euh, musulmans sous contrôle français. Il s'agissait d'aider des commerçants, des artisans musulmans, euh, dans le cadre du nouveau programme économique. Et cela concernait notamment l'importation de matières premières, euh, des choses qui, avant la guerre, étaient euh, gérées essentiellement par des juifs. Puisque les nouveaux décrets empêchaient les juifs d'être présents dans ce secteur, eh bien, l'UCM euh, eh a, a essayé de combler le vide créé par l'absence des Juifs. Mais euh, tout ne s'est pas euh, déroulé comme le, les autorités le prévoyaient. Peu de temps après l'application de ce nouveau programme, eh bien, le directeur de l'UCM s'est plaint auprès des autorités françaises euh, de plusieurs problèmes. Il écrit euh, « Les nouvelles pratiques commerciales euh, ont... Euh, » euh, eh bien, euh, on euh, nuit aux commerçants euh, musulmans. Aujourd'hui, non seulement la conversation a été euh, arrêtée, mais euh, les musulmans ne savent pas comment se comporter. Et euh, pour que, euh, au début des de années 40, pour fonctionner, l'économie américaine avait besoin de euh, l'activité juive. Et l'inverse était également vrai. Euh, il fallait que ces euh, unions euh, bénéficient de la coopération de la population musulmane. Euh, et les juifs ont commencé à vendre leurs biens aux musulmans, euh, comme on le voit euh, dans ce d'ailleurs, et nombre de juifs, on avait compris ce qui allait arriver, pour que leurs biens ne soient pas euh, saisis, Eh bien ils ont vendu euh, leurs biens à des euh, mains euh, musulmanes euh, amies. Euh, L'économie euh, marocaine était basée euh, en grande partie sur la coopération euh, judéo-musulmane et euh, l'interruption de cette coopération a expliqué la fragilité de l'économie marocaine et peut-être euh, que le commissaire général a compris l'importance et a euh, retardé l'application de ces nouvelles réformes économiques. Tout cela m'amène euh, à euh, le point essentiel qui est euh, le... Euh, la présentation euh, des relations entre Vichy et euh, l'Allemagne nazie pour comprendre. Euh, ces dernières années, on a un intérêt de plus en plus fort qui est porté au régime de Vichy au Marocaine. Cela est dû à des phénomènes qui euh, que l'on observe en Israël et au lien euh, qu'Israël entretient avec des différents euh, groupes juifs dans le monde. Il y a quelques années, euh, une euh, le, le, des Israéliens se sont adressés au tribunal pour la Kems euh, des dédommage des victimes du régime de euh, Vichy. Et en, dans cette rencontre entre monde universitaire et judiciaire, des historiens euh, eh bien, ont été contactés par les deux parties, par les Juifs originaires du Maroc et par l'État, et ces historiens, on a demandé à ces historiens de fournir des euh, matériels qui euh, confirmeraient les deux points de vue. Et euh, euh, cela, euh, eh bien, euh, euh, renforce la recherche sur la période de Vichy au euh, Maroc. Et comme nombre d'entre vous le savent, la décision, la dernière décision de justice euh, qui a été rendue l'été dernier, euh, ça c'est un hommage à notre euh, hôte, Bien, le tribunal n'a pas euh, forcé le déménagement de euh, Jules du Marocain, mais il y a un autre appel qui est en attente. Et euh, euh, peut-être que euh, Maître Edith pourra en dire euh, un peu plus. Mais il s'agit de, de toute manière d'un processus qui, au-delà de ce qui se passe au sein du tribunal, a une influence sur l'histoire et sur le travail d'histoire et le travail de mémoire. Euh, il y a euh, des euh, une recherche de Daniel Schroeder euh, euh, et d'Oskar Boum qui est sur le mythe de euh, Mohamed V qui, qui aurait agi en faveur des juifs. Mais ce qu'ils constatent dans leur recherche et ce que je constate dans ma recherche, euh, c'est euh, qu'il avait un intérêt, euh, c'était justement euh, Nogues, le euh, commissaire général, qui lui avait euh, intérêt de retarder, à retarder la législation anti-juif. Le 8 euh, novembre 1942, les, les Américains euh, sont débarqués et ont pris le contrôle et l'ont libéré du euh, régime de Vichy. A partir de là, le Maroc est devenu un protectorat euh, euh, français contrôlé par la France libre de, de Gaulle. Euh, pour conclure, j'ai évoqué uniquement quelques euh, sujets de cette histoire euh, qui euh, montrent l'accélération des processus historiques et qui euh, rend euh, ces choses euh, plus intéressantes pour l'histoire comme l'a dit euh, Bourdieu. Euh, je voudrais euh, juste mentionner euh, deux conclusions provisoires. Tout d'abord, bien que le protectorat ait été raciste par, par essence, eh bien il y a eu à l'intérieur de ce protectorat des fonctionnaires qui ont essayé de limiter les niveaux anti-juifs alors que les organisations d'extrême droite voulaient les appliquer plus rapidement. Euh, L'autre chose c'est que pendant cette période de, de deux ans que je viens de décrire, eh bien euh, le euh, le Maroc, a, euh, les éléments ont été euh, introduits qui expliquent ensuite le processus de décolonisation et d'indépendance. Euh, le euh, discours nationaliste de Vichy a renforcé le discours nationaliste marocain après la guerre, et cela a eu ainsi une euh, influence profonde sur les relations entre juifs et musulmans, influence qui aura une, un, une des conséquences sur l'avenir du Maroc.